bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler de l'union libre, de la fornication et de la contraception en fait euh, beaucoup de, de mes contemporains euh, ne sont pas liés par les liens du, du mariage euh, et, qui, et qui plus est religieux et ont des relations sexuelles euh, donc euh, en fait, ce genre de cas rentre dans, le, dans la catégorie fornication. Euh, là, je suis sur un article que j'avais rédigé, euh, que j'avais publié sur Facebook, enfin, c'était surtout du copier-coller de, du dernier catéchisme de l'Église, celui de 92, euh, publié sous Jean-Paul II. Donc, j'avais mis en évidence, mis en exergue, euh, certains, euh, certains articles de ce catéchisme, donc, par exemple, euh, dans le CEC 2353, la fornication et l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre, euh, elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux, ainsi qu'à la génération et l'éducation des enfants. En outre, c'est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes. Donc, euh, en fait, si, si c'est la fornication et, et si elle est habituelle, autrement dit, si vous êtes en, en union libre, donc l'union libre, c'est lorsqu lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle. Donc, dans ces cas-là, euh, là aussi, euh, là en fait, vous vous enchaînez. Euh, à la fornication. Euh, en fait, là, j'ai un, un document euh, pour bien se confesser. Euh, donc, euh, ça suit les, les commandements. Donc, là, on est au sixième commandement, sixième et neuvième commandement sur la vie conjugale. Donc, je suis, par exemple, si vous êtes unis seulement à la mairie, euh, vous êtes enchaîné au concubinage. Autrement dit, vous êtes enchaîné à l'union libre. Et euh, c'était le cas de mon père, de mes parents par exemple, euh, qui qui, était mar qui sont mariés euh, à la mairie depuis euh, qui depuis je crois 1976. Euh, et mon père euh, donc est revenu à, à la foi euh, un peu grâce à moi d'ailleurs. Euh, je lui ai donné le bon exemple. Et donc comme, un jour au moment de se confessait il a avoué. Euh, enfin je lui avais montré ce document là donc c'est pour ça qu'il qu s'est interrogé et il a dit au prêtre qu'il qu était uniquement euh, marié à la mairie et le prêtre alors ce qui est très euh, comment dire euh, enfin c'était prédestiné parce que le, le prêtre lui a dit exactement qu'il était enchaîné au concubinage mot pour mot comme sur ce document et donc euh, dans la foulée il a régularisé sa, enfin il a été excommunié donc il ne pouvait plus euh, bénéficier de l'Eucharistie, le temps de, de, se, de régulariser sa situation de, de devant le prêtre, devant Dieu, euh, et il s'est marié, euh, en toute discrétion d'ailleurs, euh, à, à l'église euh, en, en, en janvier 2015. Donc voilà, donc, c c là aussi si vous êtes... Euh, donc, donc pour, pour résumer, la fornication euh, est gravement contraire à la dignité des, des personnes euh, l'union libre euh, là aussi c'est grave, hein. vous, vous êtes en état de péché mortel, hein. si, si vous forniquez, si vous êtes en union libre vous êtes en état de péché mortel et pratiquement tous les, tous les jeunes que j'ai rencontrés euh, sont dans ce cas là malheureusement et l'acte sexuel doit prendre exclusivement place dans le mariage euh, et le mariage religieux c'est à dire que sinon vous êtes euh, si vous, même si vous êtes marié à l'église vous êtes en, en union libre pour l'église euh, ça, ça paraît pas clairement dans, dans le nouveau catéchisme mais euh, si on se réfère à celui du, du, du concile de 30 où, euh, en fait euh, oui enfin, vous Êtes, il, faut, il faut se marier, l'église, Dieu ne reconnaît que le mariage devant, devant, euh, devant témoin à l'église. Bon après il y a, on, dans le CEC 2391 on parle de droit à l'essai, donc là je vous, je vous laisserai euh, lire euh, cet argument spécieux du droit à l'essai. Donc voilà, donc si vous êtes. Euh, si, donc arrêtez de, de faire euh, l'acte sexuel en dehors des liens du, du mariage devant Dieu, par un sacrement. Sinon vous êtes en état de péché mortel et vous risquez euh, d'aller éternellement en faire si vous ne régularisez pas la situation. Donc soit vous vous abstenez, soit vous vous mariez. Il n'y a, a pas d'intermédiaire possible. Alors, euh, aussi, ce qui est important, c'est que la... je voulais aussi aborder euh, la, la contraception. Donc, en fait, euh, il faut savoir que seules les méthodes naturelles de contraception sont autorisées par l'Église. Autrement, autrement dit, les, les périodes de continence périodique, les méthodes de, de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation, donc sur, sur les cycles euh, les cycles féminins et le recours aux périodes infécondes voilà, sont conformes aux critères objectifs de la moralité autrement dit est intrinsèquement mauvaise et donc à proscrire absolument toute action qui soit en prévision de l'acte conjugal soit dans son déroulement soit dans le développement de ses conséquences naturelles se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation euh, parce que effectivement les, tous, les, tous les moyens artificiels de, de, de contraception sont, sont à bannir absolument donc que ce soit le préservatif le stérilet, des méthodes de, de ligaturage ou, euh, ou je, je ne sais pas encore euh, tout ce que l'homme a réussi à inventer ou des, des pilules contraceptives etc euh, en fait euh, alors on, on a un peu l'explication euh, de cette vision de à l'Église, c'est parce qu'en fait euh, l'acte sexuel en, engage un don réciproque et total, total. Donc c'est à dire que effectivement ça doit se faire euh, en, en but de, de créer la vie. C'est pour ça que que, ça que que Dieu a, a créé ce, ce, ce moyen, euh, un don total dans dans le dans ce contrat. Euh, intangible et indissoluble qu'est le mariage. Pour qu'il soit vraiment total, il faut que ce soit dans ce cadre-là, de manière totalement naturelle. Voilà. Euh, alors je voulais je vais conclure. Donc là on est sur le site du, du Vatican, sur le site du catéchisme, enfin sur le. sur le, sur le, sur le catéchisme de l'église catholique. Donc voilà, donc ce chapitre, donc deuxième section sur les dix commandements. Chapitre deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des plus grands commandements. Et là, euh, on a le sixième commandement. Donc c'est un petit résumé. Et je voulais insister sur euh, le, le CEC 2396. Donc parmi les, les péchés gravement contraires à la chasteté. Il faut citer la masturbation, la fornication dont j'en ai parlé, la pornographie les, et les pratiques homosexuelles. Alors et, euh, oui, c'est euh, là, là je ferai une vidéo spéciale sur l'homosexualité, mais si vous êtes, si vous avez des tendances homosexuelles, euh, vous n'avez pas d'autre choix que de vous abstenir, euh, votre, votre voix est la chasteté. Euh, euh, donc c'est, voilà, la masturbation est gravement contraire, c'est un péché mortel. Euh, euh, gravement contraire à la, à la loi naturelle. Et euh, enfin, je voulais aussi conclure donc par, euh, par, euh, par le, le CEC 2400. Donc l'adultère et le divorce, la polygamie et, et l'union libre, donc je viens de parler de l'union libre, sont des offenses graves à la dignité du mariage. Donc là aussi, ce sont des péchés euh, mortels. Donc l'adultère, c'est euh, c'est de Jésus à une phrase. Euh, euh, on ne peut plus euh, inclusive de, de, de, de l'adultère parce qu'il dit euh, quiconque, euh, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle donc c'est dans Matthieu euh, chapitre 5 verset 20, 27 à 28 euh, voilà donc euh, voilà ce que je peux vous dire là dessus euh, je vous souhaite euh, à tous euh, une bonne continuation, que Dieu vous bénisse et à bientôt.